et j'espère que vous allez bien bon il fait un peu pas terrible un peu nuageux pour plus ça alterne pluie, euh, petit soleil timide c'est pas le top hein. pour ça j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de vidéos euh, en moto là, parce que c'est vrai que bon, c'est pas terrible en plus il fait froid je vous dis pas enfin voilà alors aujourd'hui on va parler d'une moto que moi je enfin, pour ma part je trouve que c'est la meilleure de la catégorie toutes marques confondues euh, c'est euh, la Honda CRF 300L alors pourquoi c'est la meilleure vous allez dire avec les KTM et d'autres motos les, les Yamaha euh, comment ça se fait qu'un simple moto cylindre comme ça ça peut être le, la meilleure dans sa catégorie alors je m'explique Ah ma philosophie pour un trail enfin la vraie trail allez bâtard comme vous ben, c'est de la grosse connerie c'est même pas des trails c'est quoi ça frère devant oh putain chier mais il y a toujours des travaux c'est incroyable bon et euh... Ouais, moi et euh, donc euh... Ah bah, bon, ça va alors euh, comment ça s'appelle euh, ma philosophie pour un trail, un vrai trail hein. je vous parle pas des trucs bata quand je dis BMW ça pour moi c'est pas des trails, c'est des trucs de grand-père c'est pour faire semblant, c'est pour faire de la route c'est... c'est pas des vrais trails c'est trop lourd, c'est trop gros, tout imposant pas, euh... vous allez voir quand vous êtes en train de faire du trail que vous tombez par terre dans la, dans la terre parce que moi j'en ai fait, hein. j'en ai fait vraiment de l'enduro pendant des années hein dans la forêt et tout ça quand vous tombez avec la moto, ce qui arrive assez régulièrement quand vous pouvez faire des franchissements, que vous devez relever une moto qui fait je sais pas combien de kilos, plus de 200 kilos. je vous souhaite bien du courage déjà les miennes, à l'époque c'était des KTM et euh, ça, pèse, ça pèse rien ça pèse une centaine de 100, 110 kilos. déjà assez lourd à soulever alors que vous avez plus de 200 kilos à soulever, vous vous bien du courage donc, pour moi, la philosophie, c'est une moto qui ressemble au plus qu'on peut à une motocross. Hein, je veux dire, très haut sur patte, très grand débattement, euh, effilé, fin, euh, qui pèse pas lourd. Si possible, un monocylindre, je ne vous près, ou alors un bicylindre. Voilà, le poids soit contenu, il faut que la moto soit très haute, il faut qu'elle soit légère. Et la CRF 300L a tout ça. C'est une vraie, vraie, vraie moto d'enduro. Après, attention, le, le, la contrepartie, c'est que ce n'est pas une moto du tout pour faire du voyage. Parce que justement, c'est un monocylindre. Et un monocylindre sur la Terre, c'est excellent. C'est une reprise immédiate, c'est léger, c'est fiable et ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Mais en contrepartie, sur la route, ben, ce n'est pas du tout fait pour ça, parce que ne pouvez pas faire d'autoroute, parce que le monocylindre ne le supporte pas c'est bridé de lui-même en vitesse de pointe je crois que la crf 300l c'est le maximum d'un monter à 110 à 130 allez max max max euh, C'est ce sont des motos qui euh, euh, comment dirais-je euh, qui de par son architecture n'est pas fait pour qu'on maintienne voilà l'accélérateur longtemps donc c'est ça son contrepartie Mais par contre si vous avez euh, des pistes dans à proximité de chez vous quand j'ai proximité c'est dans un rayon de 50 km même sans borne il hein, n'y a pas de problème il hein, n'y a pas de souci par contre c'est sûr c'est pas la moto vous allez dire je vais faire un trip, je vais traverser la France entière avec c'est pas possible après il y a des, des, des youtubeurs qui le fait dont une youtubeuse vous voyez qui qui, qui parcourt le monde entier elle a exactement la même elle a la version en rallye chose qui est la moto qui n'est pas euh, commercialisée en France je ne sais pas pourquoi nous on a la c'est exactement le même moteur, hein, sauf qu'elle a le carénage en plus elle, elle, elle franchit carrément le monde entier avec et elle roule en permanence et visiblement le moteur a l'air de tenir le coup mais bon, après il faut voir aussi une fois qu'elle va passer à l'entretien ce que ça va donner parce que c'est sûr le moteur va paraître assez net hein, mais s'il va s'user beaucoup, beaucoup plus et après c'est sûr qu'il va changer des pistons assez régulièrement etc après niveau entretien c'est extrêmement facile les vidanges sont vraiment accessibles il y a juste un petit filtre sur le côté c'est vraiment l'architecture d'une motocross si vous avez vu comment je faisais les vidanges, les vidéos que j'ai fait sur les vidanges de motocross, vous tapez dedans, c'est exactement pareil. C'est très très simple, c'est des petits filtres ronds peu, en papier comme ça, euh, très très simple. Euh, le, le filtre à air, il est vraiment accessible, pour ne sortir comme la mienne, le réservoir et tout, bordel et tout. Non, non, c'est directement une plaque latérale, vous dévissez trois vis, vous avez accès au filtre. C'est fait exprès parce que justement, quand vous faites de l'off-road, les filtres doivent être nettoyés toutes les deux sorties c'est très très simple à nettoyer c'est vraiment accessible évident c'est des motos, voilà. ce sont des motos une fois que tu l'as acheté tu peux tout faire toi même tu n'as même pas besoin de foutre tes qui au concessionnaire les tenues sont faciles à changer tu as juste l'appareil pour décoller les pneus j'avais montré sur des vidéos j'ai montré comment changer les pneus ça c'est très c'est extrêmement simple l'évidence très très facile à nettoyer il a que le, tous les 30 mille km, voilà, il faut faire le jeu au sous-map et tout ça pour bon la démonter le moteur. Et euh, si vous ne savez pas le faire, là, c'est la seule chose où vous l'amenez au concessionnaire. Et ça va, non plus la, la folie. Mais sinon, tout le reste, ça soit le guidange tout, vous pouvez faire vous-même. Et vous emmerdez pas avec les garanties 5 ans. Parce quelle y a les garanties 5 ans sont quand même de Honda, hein. faut le savoir. Les garanties 5 ans à dire, ouais, je vais l'amener parce qu'on ne sait jamais, ça ne tombe en panne. Non. Alors, un là comme ça, si tu fais bien tes vidanges. Par contre, n'écoutez pas les conneries de Honda quand ils que les 12 000 km, c'est des conneries. Parce que sur une moto comme ça, c'est pas pour le fait de l'off-road, c'est pas 12 000 12 000, c'est pour un moteur convenir. <rire> 4 cylindres Non, non, non, euh, off-road comme ça, c'est tous les 6 000 km. Mais encore, je suis gentil. Hein. Euh, 25 000 Un monocylindre, c'est tous les 5 000 km. Hein, vous faites la vidange. Ah, le filtre à huile. Le filtre à huile, vous le changez tous les deux trucs. Donc, tous les 12 000, vous changez votre filtre à huile. Parce qu'il peut, peut supporter deux, deux vidanges. Mais par contre, lui il doit être changé tous, tous les 5 à 6 000 km max. Donc, c'est pas 12 000 km. Hein, Écoutez pas leur connerie. Mais, et le filtre à air, si vous faites de la route, c'est tous les 5-6 000 km que vous nettoyez. Et si vous faites de l'off-road, c'est toutes les deux sorties. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Mais mis à part ça, si vous, vous êtes quelqu'un qui ne veut pas faire beaucoup de route, qui, qui privilégie beaucoup l'off-road de tout terrain, c'est la moto qu'il faut, elle est légère, elle n'est pas trop chère. Donc, quoi qu elle a pris 300 euros de plus par rapport au modèle 2021, 2021 maintenant elle vaut 6000 euros avant, elle valait 5 Oui parce qu'elle voit qu'elle se vend donc <rire> ils ont enquêté, ils ont foiré. C'est toujours pareil. Hein. Euh, c'est une moto qui est très fiable, c'est une moto qui, qui ne vous emmerdera pas. Euh, bon, c'est sûr, elle a un peu limitée au niveau puissance, elle fait 20 chauds, 21 chauds, je crois que c'est normal, c'est un moteur de 300 cm 3 et moi, c'est un moteur que je connais parfaitement. Moi, j'avais du 250 cm3, 250 300 c'est 3 euh, C'est un moteur que je connais parfaitement. C'est des moteurs qui sont rageurs, puissants pour le tout terrain c'est l'idéal, c'est une moto légère, vous la relevez parfaitement comme l'a vu deux, vous avez vu, elle, elle c'est une femme, elle est, elle est vraiment mince et elle arrive à relever sa moto, elle s'est cassée la gueule avec et tout donc si euh, elle arrive à la relever, vu comme elle est mince, il euh, n'y a aucun problème, vous la releverez parfaitement Donc c'est une moto qui est vraiment vraiment agréable, je la conseille vraiment vivement et comparé aux autres tanks qui sont déjà hors de prix euh, avec des entretiens complètement farfelus au niveau tarif euh, et qui vaut, la, la, qui vaut carrément le prix d'une bagnole. 6000 euros, vous avez une très bonne moto. Surtout si vous avez un permis à deux pour commencer, c'est l'idéal. C'est une moto qui ne va vous coûter que dalle. Vous pouvez faire les entretiens vous-même, qui ne consomme pas beaucoup. Je vous dis le seul hic, c'est que vous ne pouvez pas faire des de, de longs longs trajets. Comme je vous dis, vous n'allez pas faire comme la mienne, garder l'accélérateur euh, sans bouger pendant 50 heures. Ça c'est sûr. Mais sinon, mis à part ça, c'est une excellente moto et même pour quelqu'un qui a le permis depuis longtemps pour faire du tout terrain, c'est l'idéal. Ouais. Écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un bon ride, euh, puis les, les prochains tutos, etc. vont arriver le temps que je reçoive les pièces de Chine comme vous avez prévenu. Allez, ciao, ciao, merci.